sont mal épanouis sous tête prison civile cabale. Ministre, et e. M. Poufet, directeur cabinet pour les ONSV, et DGLB, PMA de facto, moi-même mwen. si mwen. si en Rémi, moi-même en CVS ensemble, ensemble avec nous, si nous ne prenons une décision pressée, pressée, de gros gros gros gros catastrophe en prison parce qu'il y a attaqué prison. Il y a tant d'attaques à prison, il y a tant de cas de depuis que les cas de mûres ne sont pas rentrés, pas les autres. Donc, c'est reste qui gens qui sont tous les cas de la victime. Qui est-ce qui motive les bandits à attaquer prison autant comme ça Qui est-ce qui cause ça Aucune idée. pas ne sais pas qui motivation, qui ça qui pousse à attaquer prison comme ça. Mais une chose elle, c est certaine prison est hein, située dans un milieu qui dangereux. Si vous avez des gens en prison anglo, pour tête en sécurité, les objets fermés donc on dit, on la prison pas gagner c'est un nouveau tampon y'a là donc sécurité, il de a pas de sécurité pas de prison livrer à lui même donc nous nous à eux manger pas well prison fête pas de qualité pour manger faut bien de et qui responsable et prison par une coop pas pour livrer prison et manger dans la prison donc, c'est l'Iboujab qui a acheté l'épice blende pour aller à la marche à toute uniforme pour l'acheter acheter l'épice blendé pour aller en la prison. Donc, on est, depuis que les en pile, donc ça veut dire, on a quantité qu'on a pour un jour, mais doit finir. Donc, pas de possibilité de manger. Et, j'en veux, qui a fait aller venir sur route nationale, continuez à supporter l'employé parce que. Si elle passe au cas de mourir, nous mêmes demandons de pour accorder un char blindé à Epine. Epine, c'est monsieur qu'on avait escorté de nous. Parce que sans ça, nous sommes condamnés. D'ailleurs, le pays est déjà bon Le pays est soit-disant bon. Nous ne pouvons pas juger. En cause de ça, nous sommes condamnés net. Nous ne pouvons jamais juger. Nous nous sommes obligés de bataille pour respecter le monde, pour le droit d'accès à la justice, pour le droit de comparer à la parole de naturel. Parce que nous ça condamnés. Il faut que l'État prenne toute responsabilité. Tout ça va passer pénitencier Bon, et nous, pénitenciers, merci à tous les internautes, téléspectateurs, auditeurs et euh, attendent auditeur, de Donc, c'est euh, un plaisir pour moi. Merci pour la question. C'est Cadeau, collectif des avocats pour la défense de droits de l'homme, dont je suis le coordinateur général. Donc, <coughs> depuis plusieurs mois, alors ce n'est pas hier seulement. Depuis plusieurs mois, il y a une alerte rouge sur la prison civile Cabaret. Et nous-mêmes qui informés de tous les détails de, de l'événement détail qui a passé, nous avons pris le soin pour mettre euh, l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale au courant de ce qui a passé au niveau Cabaret. Qui ça dit alors, il faut dire que mesdames au niveau cabaret, vivent une situation hyper difficile. Qui ça dit? Manger, boire, pas de possibilité parce à cause de l'insécurité, à a, a cause de difficultés de pour accéder à la prison, a, donc manger va de la prison. Donc, venons de mon côté, inspectrice, alors, autorité, pardon, qui en la prison que a des difficultés pour manger parce que DAP par exemple ont une possibilité pour bah manger. Et nous, mêmes dans niveau cadre nous constatons que la situation a affecté la prison. Et prison trouver trouvé une zone hyper sensible, que c'est y a plusieurs types de bandits là plusieurs groupes de qui sont dans la prison. Donc, c'est à mettre en reprise, il y a attaqué prison. Dernièrement, il y a un détenu il dit que pendant le film, il y a tiré sur prison, car y cartouche pété, euh, douche, tuyau qui a vidé de l'eau, côté y a un cartouche qui de Donc, conditions sanitaire ou pas bon, hygiène qui est pas bon, parce que uh, euh, mon lieu ben, de travail c'est lui bien, j'aime toujours dire Donc, l'osario, il y a des infections, infections vaginales, tout type infections qui peuvent permettre de causer la mort ou même. Bon, normalement, pas ce qui a passé la première là, c'est que il est vraiment important qu'on comprenne que population a souffri, la population, monde qui n'a plus a souffrir, monde qui pas juger. Alors, il y a des difficultés, pour ne pas juger parce que personne ne peut pas prendre un chemin de prison. Parce que, à cause de l'insécurité, ben, il n'y a pas qu'à passer pour aller dans le niveau de prison civile à donc Il fut un temps, manger te prend 30 minutes pour aller dans la prison civile à 30 minutes. Mais à cause de l'insécurité à cause des gangs qui envahissent donc, toute machine est obligée de faire le tour, donc manger pour 8 heures de temps pour y arriver dans la prison civile de travail. Mais ce qui est important, nous-mêmes, nous toujours fait tweet. Nous toujours appelé ces informations, lanceurs d'alerte pour, pour nous dire autorité, autorités, pour nous dire ministre, de justice, pour nous dire EPMD PMD facteurs, Écoutez, il y a péril dans la demeure, il y a nécessité de urgence, donc nous sommes obligés d'agir, nous sommes obligés de sécuriser la prison civile de travail. C'est meilleur prison de gain pour les prison standards. Mais par rapport à Goma les Pantier qui est sous tête prison cabaret, donc sans été la vie, mesdames en danger à n'importe moment, il a attaqué prison. Depuis à attaque prison, il y a évasion. Depuis attaque prison, depuis y a attaque prison, la victime. Depuis à attaque prison, il y a viol. Donc, José, nous-mêmes, nous, nous disons qu'il est important pour que l'autorité policière, à savoir DGLB, pour les mettre en blindé 24 sur 24 devant prison civile de la Réa. qu'on si a fait surveillance devant prison, depuis le fond le Bakop, Donc, est dans la prison livrée à lui-même. À n'importe quel moment, bandit a attaqué la prison civile de la S'il a attaqué, il a crasé, depuis le a 86 ont été au Katsoubi. Et il faut dire qu'avant hier, il y a a allaient s'écraser une clôture de prison. Et, et -il, il, donc, il y a deux ou trois photos que je partage avec nous. Donc, il y a écrasé la masse avec Bacoulou 2 pour essayer de mettre des murs à tête. Nous, quand si nous clôturons à tête, si nous clôturons à tête, nous sommes prisonniers ouverts, accès à la prison ouverte, donc c'est évasion totale, c'est désolé, c'est la catastrophe totale. En plus, tout le monde y compris personnel, y compris policiers, y compris l'autre, si ménager, ménager, capturant de la prison. Nous-mêmes, comme avocats, les gens qui de la cap les gens qui sont concernés, les gens qui sont directement dans la prison civile de la Donc, il faut que nous agissions, pressés. parce que si nous ne pas agir, nous ne pouvons pas nous garantir que son catastrophe humanitaire, son danger, son problème, c'est la vie, mesdames, qui va nous non seulement il n'y a pas de manger mais l'avion est en danger. Oui, bien sûr, l'avion est en danger parce que la prison est située dans le milieu criminel. jeunes. là, il y a une deuxième attaque, parce que y a attaque qui est faite le 11 Deuxième attaque en bas, on va la première là. Mais il faut dire que les policiers, en dedans, ils ont poussé l'attaque. Mais les policiers qui ont pris balle, ils n'ont pas de cas à l'objet de la lobby, parce que les bandits ont bloqué ni en haut ni en bas. Il you. so so like a bloqué sur la route qui va vers Port-Brunsin et il a bloqué sur la route qui va vers Donaï. Donc, elle dit prison, il entre dans le premier manteau, prison, non, piégée. Donc, je dis là, son mal est pendu. bien vu Il y a qui ont des Et ça, c'est es nous Nous avons un pénitentiaire dispensé avec le travail. Au samedi, dispensé avec le travail. Je félicite féliciter Docteur Oudis, qui a fait un travail extraordinaire Prisons, mais la travail dans des conditions hyper difficiles. Et pas bien que bon émeute qui manque fait d'animal parce que monsieur ferme en dedans depuis huit jours, il va jamais Et au cas comprendre, on a eu huit jours dans l'espace, il va jamais bosser dans les pages en bain. Elle dit, bon frustration, vous levez, vous pétez cadenas dernièrement. Elle dit, prisonnier, vous prenez la course et pas une d'une nouvelle Donc, il risque de vous émeute jusqu'à ce que. Autorité et, et, pénitentiaire, et, et, et. donc moi je dis ça conditions pénitentiaires condition pas bon et conditions à parce parce qu'on grève qui va jamais être Et moi je dis monsieur, dames, les protagonistes, les personnes qui sont concernées par cette grève, monsieur, faites le nécessaire, c'est urgent. Il y a pile un pile monde qui mourut dans la prison. Il y a un peu de monde qui va déclarer, il y a de monde qui ne pas chiffre. Et ceci, c'est par rapport à la et de la Mon Je pense que si nous sommes un pays avec, si nous voulons Haïti, faites un département de soi. Si nous voulons un pays d'Afrique, si nous disons que nous voulons investir, si nous disons que nous voulons que nous avons l'école là, faites un département de soi parce que les gens qui sont capables, les gens qui sont plus faibles, les gens qui sont en prison. Nous qui sommes défenseurs, nous qui parlons, nous qui parlé pour nous, ou, nous ne pas dans le pays de l'Industrie Nous-mêmes, oui. ça fait mal. Si nous sommes si dans le de l'Industrie, nous avons manger. Mais comme nous avons un bon samaritain qui dit que nous sommes dans niveau cadeau, nous avons préparé pour nous, nous, préparer, nous, préparer, nous prendre une ordre d'autorisation pour autorisation, autorisation, nous manger et nous voulons porter jusqu'à près de 300-500 plats dans le pays de Nous avons décalé le mais bon, à cause de l'insécurité, il y a des difficultés pour nous cabaret, Mais actuellement, ce moment nous avons préparé plus, plus de 300 plats pour nous côté au niveau international national parce qu'il faut que nous qu Et c'est ce ça nous avons fait en attendant que le tribunal fonctionne correctement. Mais pour l'instant, la situation est difficile parce que le taux de mortalité a augmenté par rapport à la persistance de greffe qui est plus de 3 mois croyez plus que trois mois, donc, la déranger, la baille problème, avocat, pas qu'à travail du tout, du tout, du tout, du tout, donc, nous obligés de tirer la fenêtre d'alarme, parce que, faut que nous sommes jugés et décisions supposées passer par l'autorité politique. Autorité politique, nous t'en à savoir les ariens, les ennemis prophètes, faites le nécessaire, levé, grève, parce que nous avons absolu trois, nous avons il y a des problèmes de la santé, il y a des infections, il y a un problèmes de, de Donc toutes les décisions sont politiques pour permettre que juste ça fonctionne et que vous juger à juger correctement. Voilà, merci. Okay.